Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous montrer euh, ces pochettes ces pochettes donc euh, qui sont euh, refermables euh, c'est une taille B6 et en fait ça correspond pile euh, euh, aux dimensions d'un masque donc là j'ai un masque euh, de type euh, chirurgical et, euh, vous voyez que j'ai euh, mis ce, ce masque dans la pochette zip format b6 et donc ça rend le, le masque euh, bah, si vous le si vous le on, si vous le mettez dans votre poche ou dans votre sac forcément euh, il prend la poussière il prend la saleté et là c'est un moyen d'éviter justement euh, la saleté la poussière et permet de maintenir une hygiène correcte du masque donc voilà je moi je l'ai déjà acheté chez amazon voilà c'est euh, format b6 ça coûte 16 euros les 12 et, et je pense que 12 euh, c'est pas de trop et donc voilà 16 euros euh, alors alors ils mettent livraison 20 entre le 20 et le 10 mai mais en fait moi bon, ils sont arrivés assez rapidement hein. Ces pochettes sont arrivées en quelques jours, et euh, c'est en stock, mais bon, bien évidemment, vous pouvez passer par un autre fournisseur. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour une prochaine vidéo.